Cela dit, la news essentielle, c'est bien sûr l'acte héroïque des Avengers qui ont encore une fois sauvé l'univers et sauvé le monde. Oh là là. Eh oui, Brian. Les États-Unis et le reste du monde ont bien failli y rester. Oh là là. Le grand méchant Thanos, qui a semé le chaos avec les cailloux galactiques, oh. avait laissé nos héros dans l'échec et la dépression la plus totale. Oh, yeah. On peut voir ici Thor transfiguré par le deuil. C'est terrible. Fort heureusement, nos héros ont su rebondir, et grâce au pouvoir de la science, ils sont repartis affronter les méchants et les incohérences scénaristiques au péril de leur vie. Oh là, là. là c'est le moment où ils retournent dans le passé pour le modifier, en faisant attention à ne pas le modifier. C'est très fort. Ah oh oui. Enfin, après de nombreux moments difficiles et émouvants, tous les Avengers se sont retrouvés et ont combattu vaillamment contre Thanos. Et on voit ici Iron Man en train de subtiliser oh. les légèrement Thanos, oh juste avant de contre-claquer les doigts. Ah oh là la là, la, j'en ai l'alarme à l'œil. Ah oh oui On l'a vraiment échappé, belle. Eh Merci les Avengers. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à l'ordi prochain.